Donc on, tra on travaille en classe euh, le territoire forestier, donc c'est qu'on fait une affiche justement pour expliquer euh, le phénomène de la déforestation à l'aide de l'application pécolaire. Ce projet-là, euh, ben, il touche différents, euh, je dirais, différentes sphères euh, parce que l'élève est amené à justifier euh, beaucoup ses choix. Donc, au départ, l'élève doit faire justement les choix de sensibiliser, d'expliquer, de conscientiser, de provoquer. Euh, donc, euh, il y a vraiment des choix en équipe à faire à ce moment-là. Consommation de papier, tout simplement. C'est ça? Oui. La consommation que... abusive de papier. Ah, une nuance Mais... très importante. Euh, ça s'appelle pic C'est vraiment facile à utiliser, là. On peut choisir de mettre des photos du web, de prendre des photos dans la pellicule, du, bien, du, du, du iPad. Puis on peut comme, ajouter du texte vraiment facilement, puis changer la police. C'est vraiment simple, j'utilise ça depuis longtemps quand même. Euh, le gros du travail, oui, c'est la production de l'affiche, le choix des images, le choix des textes, les, stati les statistiques qu'ils vont utiliser. Mais derrière ça, il y a vraiment toute la partie ils doivent justifier. Justifier, ça veut dire quoi? Dans un sens, c'est être capable d'expliquer les choix qu'ils ont faits. Euh, en fait, euh, on est en train de faire un pic collage pour. Euh, c'est comme un brouillon un peu de notre affiche qu'on a déjà fait ici. Euh, dans le fond, on est en train de comme, euh, faire un propre. Fait qu'on essaie des trucs, on, on, on fait des questions, on fait des titres, on cherche des images sur Internet, puis euh, on essaie que notre affiche ben, soit propice à, à, à être intéressante. Et ben, c'est ça. Et là, là j'ai vu que tu as placé plusieurs images de rang temps Elles viennent d'où, les images Qui est-ce qui les a trouvées euh, C'est moi qui les ai trouvés, et Naomi, à côté de moi, sur euh, Internet. Puis on les a placés de façon catégorique pour que ce soit euh, avant, pendant et après la déforestation. Mélanie, dans son approche, elle a fait, euh, vers la, à la fin de la période, elle a projeté deux affiches provenant des réalisations d'élèves de, de, de l'année précédente. Et elle a fait appliquer les critères de réussite qui s'étaient donnés auparavant dans le projet. C'est normal de changer, c'est normal de se corriger. Ce n'est pas un échec. Euh, le nombre de fois que je corrige avant de vous présenter quelque chose, puis même à la fin, des fois pour l'année d'après, je recorrige, je remodifie. Okay? Donc, c'est important dans le processus de création de prendre ce moment-là. Euh, oui, Jeanne? Bien, je trouve que le fait qu'il y ait vraiment beaucoup d'images, je trouve que ça fait lourd visuellement. Puis, euh, je trouve pas ça. Je trouve pas, en termes d'esthétique, je trouve pas que les images... Ils match, okay. tout le bien ensemble. Fait. Comment faire pour que fabriquer une affiche devienne plus que du bricolage, devienne un apprentissage? On, on l'a vu dans, dans le projet, il y avait toute la question des, des critères d'évaluation, de, des critères de réussite. C'est quoi une bonne affiche? Ces apprentissages-là, vont rester. Et ce qui, est qui, était, qui aurait pu être de l'ordre juste du bricolage, on, on le fait comme ça, on le fait, on, on met ça de même, mais on ne sait pas trop pourquoi, ben ça devient maintenant quelque chose d'explicite, de clair. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante.